Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment improviser sur la tourne du morceau de Tom Misch It Get Through Me c'est un morceau dont j'ai fait le playback et qui est disponible sur YouTube donc vous pourrez vous entraîner à improviser sur ce morceau assez facilement sur le playback euh, si vous voulez savoir comment faire la rythmique de ce morceau j'ai fait une vidéo YouTube qui est publiée sur ma chaîne donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo mais là on va vraiment parler de l'improvisation alors qu'est-ce qu'on peut jouer sur ces quatre accords, en gros, en gros il y a quatre accords, euh, je... on va analyser ces accords comme s'ils avaient des tierces, il y a certains de ces accords qui n'ont pas de tierces, mais... on va supposer qu'on est, donc on est en Si mineur hein, A priori, on va supposer que le premier accord c'est un Si mineur 7, Si mineur 9 si on veut être exact, mais on va simplifier la notation des accords Si mineur 7, ensuite on a un Mi bémol 7, avec une neuvième éventuellement, même s'il n'y a pas de tierce, mais c'est peu... ça l'idée de l'harmonie en fait. Gm7, et ensuite on a un Fa dièse 7, même si on peut le penser comme un 2 5, peut-être un Do dièse mineur, Fa dièse 7, mais globalement c'est le degré 5 de Si mineur. Donc on est en Si mineur, la tonalité c'est Si mineur, ensuite en gros on a le degré 5 de l'accord qui est analysé comme le degré bémol 6 de la gamme de Si mineur et ensuite le 5 de Si mineur. Je récapitule le degré 1, le 5 du bémol 6, le bémol 6 et le 5. Tout du long de cette tourne on va pouvoir improviser euh, sur la gamme de Si mineur naturelle, la pentatonique, pardon, mineur de Si ou même la gamme blues. On rajoute une note et ça nous fait la gamme blues. Alors je joue cette gamme, on va la prendre en casse 7 la position la plus connue de la pentatonique mineure. Là je rajoute la quinte diminuée du coup ça nous donne la gamme blues et on va pas hésiter à jouer avec les doigts comme fait Tom Mich, ça donne un, un son un peu plus euh Doux, très savoureux. Ça nous aussi c'est un peu plus facile je trouve d'avoir de, des forts contrastes en fait, de jouer vraiment pas fort et de, de jouer vraiment fort et d'accrocher les cordes, de les faire un peu slapper. Voilà, ça c'est la mélodie qui joue au début de, du morceau. Donc c'est parti, on va improviser avec ça. Je vais prendre le médiator et puis je vais peut-être alterner avec les doigts. Euh, deux, trois conseils par rapport à ça, donc c'est. C'est en double croche qu'on va pas mal jouer, donc ça nécessite quand même un certain niveau, quoi. C'est pas trop une tourne pour les débutants, en tout cas c'est pas facile de bien sonner si on joue que des noirs et des croches là-dessus. On va utiliser abondamment les effets, en particulier les liés, et en particulier les, les hammer qu'on qu utilise en appoggiature pour faire pra, comme ça. C'est un effet qui est très utilisé dans le style néosol qui est un peu en vogue depuis quelques années voilà ce genre de choses on va les utiliser abondamment et on peut même jouer un petit peu laid back donc on va faire exprès de ralentir un petit peu, de, jouer, de traîner des pieds on pourrait dire voilà de faire exprès de ralentir un peu et après de se recaler sur le rythme j'explique pas ici comment faire ça en détail mais il y a une vidéo qui est sur ma chaîne youtube où j'explique comment faire ça donc c'est parti, impro uniquement sur la gamme pentatonique avec de temps en temps une petite note blues et tous les effets dont j'ai parlé. <musique> Okay, ça c'était la première étape donc déjà c'était assez destiné aux guitaristes qui ont un bon niveau, quoi. c'est pas, pas évident euh, ça sonne très bien, on peut amener beaucoup d'émotions à travers ces impros là mais ça peut être bien de rajouter un petit peu certaines notes cibles de temps en temps pour coller un petit peu plus aux accords ou au moins pour avoir quelques notes en plus euh, dans notre gamme on peut très bien rajouter à cette gamme là la 9 qui marchera quasiment tout le temps, peut-être pas sur le deuxième accord mais sinon elle marchera tout le temps et peut-être, je sais pas, la six mineure, pas trop la six majeure dans ce morceau-là, ça, ça dépend un peu des morceaux. Dans ce genre de morceau qui est très sol, on pourrait dire, dans la démarche, enfin, dans l'approche harmonique, on va essayer de voir les arpèges d'accords, de les jouer et de cibler quelques notes, des notes cibles qu'on va choisir, qu'on va pouvoir incorporer à nos improvisations, mais donc pas sans tomber dans le... Dans le problème de jouer uniquement des arpèges d'accords, c'est pas ce qu'on va chercher, on rajoute 2-3 notes de temps en temps sur certains accords pour embellir nos impros. Sur le premier accord, Si mineur 7 a priori, ben rien de particulier, euh, on peut rajouter la 9 mais sinon on est dans la bonne gamme entre guillemets, sur l'accord de D7, de j'ai peut-être dit Mi bémol 7 tout à l'heure, c'est un D7, hein. donc on a l'arpège de D7, peut-être certaines notes qu'on va pouvoir cibler, il y a celle-ci qui est très spécifique à l'accord, alors il se trouve que, ben moi je trouve qu'elle sonne pas bien, celle-là, euh, <rire> au moment où on joue cet accord-là, donc on va plutôt l'éviter, mais vous pouvez essayer de voir si elle sonne bien et de, de bien la faire sonner, vous serez peut-être plus talentueux que moi pour ça. Ensuite sur le sol machette, on a l'arpège de Gm7, cette fois-ci il y a cette note qui va bien sonner, donc le sol. et ensuite on a cet accord là, alors on, va... on peut très bien penser à DO dièse mineur 9 j'en ai parlé un peu dans la vidéo sur la rythmique, et ensuite à FA 7 avec une quinte augmentée, donc on peut très bien penser FA, di... Fa dièse 7 altéré. donc ça va faire ça, ça va faire du DO dièse, en fait on est sur la pinta de SI mineur 7, on peut très bien jouer la pinta de DO dièse mineur 7 et ensuite de faire un FA 7 altéré. donc il se joue comme ça Pardon, Fa dièse 7 altéré. Et le Do dièse dorien, il se joue comme ça, Do dièse mineur 7. Dorien, ça donnerait ça. là voilà. si j'enchaîne tout ça, ça va faire. Je fais une petite impro en disant à voix haute les choses auxquelles je pense donc Si mineur ensuite le ré 7 je change pas grand chose, de passage je peux jouer celle-ci mais vite fait, Sol majeur et ensuite le Do dièse Fa altérée et j'arrive par exemple sur la 9 neuvième de si mineur. Voilà, c'était assez chargé en informations. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte là-dessus, là mais au moins vous aurez plein de, plein de. J'espère que ça vous motivera. Vous aurez plein de notions à travailler. Je fais une impro justement en appliquant ça, petit à petit, j'ajoute toutes, euh, toutes ces gammes, toutes ces notes cibles au bon moment. Voilà, là j'ai fait la version plutôt simple, la version très avancée, à vous de choisir un peu un entre deux pour voir en fonction de votre niveau ce que vous êtes prêt à, à faire entendre comme gamme, ça va vite, hein, c'est à 100 bpm quasiment le morceau donc il faut penser tout ça très vite, ça demande beaucoup de travail mais bon, vous voyez qu'au final lorsqu'on maîtrise toutes ces notions là, le DO dièse dorien, le FA dièse altéré et puis les quelques notes cibles qu'on peut jouer de passage, hein, il faut les amener subtilement, le sol, le DO dièse donc la neuvième, et eh ben ça mène beaucoup de couleurs aux impros et donc après c'est à vous de faire le bon mélange gamme pentatonique et puis phrasé euh, néo soul, blues avec plein d'effets et puis de temps en temps des notes un petit peu plus colorées qui ont des sonorités très... Euh, ça sonne tout de suite un peu jazz en fait j'espère que cette vidéo vous aura plu, que euh, ça vous motivera à bosser toutes ces gammes vous voyez que c'est des sons qui sont quand même très agréables moi je trouve, je prends beaucoup de plaisir à, à faire ça et j'espère que vous aussi Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces en l'air, partagez, tout ça, tout ça. Voilà, à très vite.